Nous avons vu les embarcations toucher terre. Les migrants se fondent dans les sous-bois. Les mains sur ton guidon, tu as cherché des réponses dans mes yeux. Ils hurlaient au monde, l'envie de te parler.